Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de ce mois d'avril, c'est la période Bélier, hein, jusqu'au 20, donc euh, le soleil est clair. Votre secteur 8, qui est un secteur de transformation, hein, on peut changer le plomb en or, le négatif en positif, euh, donc user hein, de ces forces du Bélier, parce que c'est vraiment euh, c'est le signe de Mars, hein, donc euh, vous allez certainement y mettre... Euh, toute votre énergie, parce que vous voulez changer quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est possible. Si vous êtes du deuxième et du troisième décan, le premier s'est passé. Il y a aussi une notion d'argent quand même dans le secteur occupé par le Soleil. Donc, il est possible que vous deviez vous battre. Enfin, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais que vous deviez mettre le point sur la table pour qu'on vous rembourse quelque chose, ou qu qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Après euh, le vin, le soleil sera votre meilleur ami, il sera en taureau, donc plus de combat au contraire, hein, hein, le calme, euh, euh, la tranquillité, peut-être quelques jours de repos, euh, euh, où on profite de la vie. La, la période taureau pour les vierges, c'est vraiment une période où vous devez absolument Profiter des, des moments de détente que la vie peut vous offrir, et c'est vrai qu'on va arriver au mois de mai et que bon, hein, on va pas beaucoup travailler. Du côté euh, des activités, euh, bon, alors c'est Mercure qui, qui prend le, la tête euh, hein, des autres planètes ce mois-ci parce qu'elle fait une, euh, tout simplement parce qu'elle rétrograde. Enfin, elle ne rétrograde pas avant le 21, mais elle va rester euh, en taureau, 1er, 2e décan, et donc elle sera en bon aspect avec vous. Et surtout, pour le 2e décan, elle va être conjointe à Uranus, donc il va y avoir du nouveau hein, dans ce que vous projetez de faire. Vous avez certainement un projet, puisque Uranus est, est, est en bon aspect avec vous depuis un petit bout de temps, donc vous avez certainement un projet à faire aboutir, je ne dis pas que vous allez aboutir ce mois-ci, mais euh, disons que ça va bien progresser quand même, hein, avec euh, cette euh, conjonction de, de Mercure avec Uranus, peut-être que vous allez avoir des idées nouvelles, que quelqu'un va vous en donner, peut-être qu'on va... Euh, vous donner euh, un petit coup de main aussi, ce n'est pas impossible, euh, le, le Uranus étant vraiment la planète hein, des, des amitiés, de la solidarité, de l'entraide, donc il faut en profiter hein, pour, euh, pour progresser, c'est vraiment une, une période où vous allez euh, pouvoir euh, progresser, euh, et même avoir des idées un petit peu innovantes, euh, originales, que vous pourrez mettre en application une fois que Mercure sera redevenu direct le mois prochain. Hein, c'est pas pour tout de suite. C'est en milieu de mois prochain hein, qu'elle redevient direct. Mais bon, il faut mûrir parfois les idées parce que avec Uranus, faut faire attention. Elles peuvent être un petit peu utopiques. Côté amour, dans un premier temps, jusqu'au 11, eh bien, Vénus est en Taureau. Hein, vous savez que c'est ça. Un de ses meilleurs séjours avec la balance, et qu'elle est en bon aspect avec votre troisième décor. Donc profitez, hein, c'est pareil. Il faut profiter de votre chérie ou profiter euh, de sorties qui s'annoncent et qui pourraient vous permettre de faire euh, des rencontres. Hein. Euh, alors je ne dis pas que ça va être euh, hein, le grand amour avec des majuscules, mais euh, bon. Pourquoi pas bon, On sait que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas trop les aventures, hein, les Vierges. Mais comment vous voulez qu'une histoire d'amour naisse si au départ, vous n'acceptez euh, pas de vivre une aventure hein euh, Je veux dire, il faut être logique euh, dans la vie et, et donc accepter de sortir avec des personnes que vous ne connaissez pas très bien, d'aller dans des endroits où vous n'êtes pas forcément allé. Hein euh, bon ça évidemment pendant la période où, où vénus sera en taureau euh, à partir du 11 elle va être en gémeaux euh, donc tout en haut de, de votre ciel dans votre secteur professionnel alors est-ce que l'amour ne va pas être mis un petit peu en retrait premier deuxième décan surtout que au début euh, dans le premier décan elle va être en dissonance avec euh, saturne donc euh, bon c'est plus plus des soucis qu'autre chose hein, avec Saturne, donc euh, mettez-vous euh, un petit peu en, en réserve de l'amour euh, pendant que Vénus sera en Gémeaux, euh, privilégiez plutôt votre vie professionnelle où vous aurez peut-être plus de satisfaction. Le 7, le 13, le 20 et le 26 aussi. Euh, voilà les meilleures journées de ce mois pour vous imposer, hein, euh, euh, pour arriver, euh, comme je disais tout à l'heure, à transformer le plomb en or, ou pour profiter aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc vous likez, vous vous abonnez,